Oh, encore un asset de plus à faire. Putain, je te jure. Une vignette Un passeau Je suis dans un film d'horreur Nah Faut vraiment que je sorte plus. J'ai l'impression d'être observé ici. Quand on me parle de jeu d'enquête aujourd'hui, je pense fortement à Cluedo, au loup de Tiers lieu, ou sinon à Among Us. Dubium est ce que je considère comme un Among Us ou stéroïde. Le scénario de Dubium se passe dans le futur, où Shad, une entreprise spatiale, subit des attaques incessantes d'un groupe extrémiste nommé Blaman. Blaman infiltre des missions frontières avec un traître pour saboter leur fonctionnement afin d'obtenir des Keystones. Les Keystones sont un matériau développé par Shad permettant de générer autant d'énergie que beaucoup de centrales nucléaires. Le but des agents frontières est donc de détruire les cubes de puissance servant à générer les keystones avant que ceux-ci ne provoquent une explosion massive. Et peut-être que vous recevrez une compensation monétaire, une certification, même une belle médaille. Bref, c'est tout pour la présentation, revenons à la vidéo. La mission de l'agent frontière est de réparer les stations de destruction et d'y déposer les cubes d'énergie afin de les détruire. Pour cela, il faut fouiller la station à la recherche de corps contaminés par les keystones et y récupérer des cartes d'accès menant à la fin à un cube d'énergie. Il faut emmener les cubes d'énergie dans les stations, où les pièces, indispensables à leur fonctionnement, sont manquantes. Il faut donc penser à en récupérer dans la zone de stockage. Une fois le quatrième cube de puissance enlevé de son socle, un compte à rebours de 5 minutes est lancé. Il faut donc détruire le dernier cube et s'enfuir de la station qui va exploser. Les frontières gagnent si les cubes sont détruits et qu'ils s'échappent. Ah. Passons maintenant du côté des traîtres travaillant pour Blaman. bois main c'était Blamein, oups, euh... bref, les traîtres travaillant pour Blamein. Le but d'un traître est de récupérer 10 Keystones et de s'enfuir dans une capsule d'évacuation. Cependant, à chaque fois qu'une Keystone est vue ou trouvée, celle-ci est répertoriée à la vue de tous. Ce qui fait qu'un traître collectant des Keystones trop rapidement sera vite cramé. Il faut donc la jouer tactique et ne pas récupérer des Keystones trop rapidement. Un autre aspect caractéristique des traîtres est le kill discret, ou stealth kill, permettant d'abattre un joueur sans déclencher d'alerte. Ah oui, j'avais oublié d'en parler, mais chaque membre d'équipage possède une caméra qui enregistre en permanence les actions des autres joueurs. Je m'explique. Si un joueur se met à tirer sur un autre, une alerte sera envoyée à tous les membres d'équipage, signant l'agression de ce dit membres ainsi que le fait qu'il possède une arme. On ne peut donc pas foncer sur un joueur et commencer à l'attaquer sans impunité. Good luck next time. Une alerte sera envoyée à tout le monde et tu devras expliquer les raisons de ton acte. Cependant, un kill discret s'effectue uniquement lorsqu'un frontière travaille sur une tâche. La personne subissant cet acte ne peut pas voir qui la tue. Les membres frontières effectuant une tâche sont surlignés en vert et visibles à travers les murs par le traître. Mais si un membre d'équipage est témoin du kill discret, le traître sera révélé au grand jour. Pour expliquer une autre mécanique, on ne meurt pas du premier coup dans du biome. Lors de notre première mort, on est revive une minute après ou sinon 30 secondes si l'on est victime d'un kill discret. Mais si le traître est révélé, il ne pourra pas ressusciter et mourra du premier coup. Cependant, tant qu'il reste au minimum deux frontières en vie, si le traître vient à mourir, un frontière aléatoire recevra un appel de main lui proposant de devenir traître. C'est-à-dire qu'il restera toujours au moins un traître durant la mission et c'est un élément de game design que je trouve d'une importance capitale grâce au chaos qu'il inflige. Si le traître arrive à s'échapper avec Dickie Stone, chaque frontière devient un traître et c'est chacun pour soi. Le premier frontière à s'échapper reste en vie. Un autre élément important du jeu est que le sabotage n'est pas seulement limité au traître. Il peut être très bénéfique, par exemple pour un membre d'équipage, de saboter le système d'oxygène. C'est ce qui est arrivé lors d'une partie, il ne restait que moi et un autre joueur que je savais traître. Pour mettre un bâton dans ses roues, j'ai donc désactivé le système d'oxygène. Il a dû donc se débarrasser de Keystone et chercher une bonbonne pour éviter de suffoquer. Et grâce à ça, j'ai failli le tuer. J'ai réussi à m'enfuir après, mais il s'est quand même enfui. Car bon, on va dire, c'était une première partie, c'est normal on va dire. Hein il est temps maintenant de parler des personnages jouables durant une partie. En premier, nous avons Jessica Fernandez. Son habilité se nomme Boytata et celle-ci permet de voir des membres d'équipage à travers les murs potentiellement utile pour opérer des activités suspectes commises par d'autres membres d'équipage. Ensuite, voici Zack Zou, qui possède selon moi l'habilité la plus puissante du jeu. Any of Us permet de désactiver les systèmes de communication ainsi que les habilités de tous les membres d'équipage à proximité, simple mais cruellement efficace quand on doit faire une action qui est illégale. Ryan possède l'habilité d'information la plus puissante du jeu. Psycho permet d'analyser des traces laissées par des membres d'équipage. Cela permet d'analyser le nombre de missions frontières réalisées par le membre d'équipage espionné, ainsi que le nombre de keystones récupérés par celui-ci. De plus, après avoir complété une analyse, Ryan peut traquer le membre d'équipage en question pour une courte durée. Le seul désavantage de cette capacité est que Ryan sera visible par tous les membres de l'équipage lorsqu'il utilise cette capacité. Sobok possède sans doute l'habilité la moins puissante à première vue, mais qui peut être cependant très forte lorsqu'utilisée à bon escient. Moulsum est un masque à gaz qui lui permet de consommer moins d'oxygène quand le système de ventilation est saboté. Moulsum peut être aussi utilisé pour nullifier les dégâts de gaz toxiques au détriment de bonbons d'oxygène. Moulsum peut être vachement utile pour éviter de se faire gazer lors d'une réparation en étant proche d'un tuyau de gaz. La visibilité est cependant réduite quand on le porte. Et finalement nous avons Sergei et son gadget Bomba X certainement le plus puissant pour le combat. Bomba X est une injection de keystone synthétique permettant à Sergei d'endurer plus de coups et d'empêcher de se faire embusquer. Cependant, ce pouvoir vient avec un effet secondaire l'affaiblissant pour une courte durée après son utilisation. Il est quasiment impossible de tuer Sergei lors du boost procuré par Bomba X. Et ça devrait être tout pour les personnages. Je dirais personnellement que Zack et Ryan ont les habilités les plus fortes du jeu. Mais étonnamment, ce n'est pas ce personnage-là que j'ai choisi de jouer. Je joue avec Sobok, car je trouve sa survabilité avec le masque-gaz plutôt intéressante et surtout ça donne une petite sécurité. Si quelqu'un veut me tuer durant une réparation, il devra venir me tuer et pas rester à distance. La consommation d'oxygène réduite peut être aussi très très efficace dans un scénario où j'aurais par exemple besoin de saboter l'oxygène. On sait jamais J'espère que son masque recevra plus de visibilité dans le futur, car bon là on voit presque rien quoi. Doubium est un jeu qui, selon moi, reprend des mécaniques connues et appréciées des jeux de déduction sociale, mais arrive à les transcender en créant un suspense permanent avec des tâches variées qui pour la plupart durent longtemps et ne permettent pas une bonne visibilité. Quand on fait une tâche, on ne peut pas réellement voir qui est à côté de nous, tant qu'il faut le faire au préalable. Le jeu est agrémenté par un sound design et une ambiance oppressante, permettant à l'aspect coopératif et au rythme du jeu de ne pas être interrompu par exemple quand on trouve un corps dans Among Us et ça c'est une très bonne chose cet aspect peut être aussi apporté par les personnages qui sont tous plus tarés les uns que les autres Franchement vous avez vu ces gueules <rire> ouais, Moi, moi je suis pas si flippant hein Mais Dubium excelle aussi dans son système pour le traître qui n'a pas pour objectif premier de tuer tout le monde ce qui change par exemple d'un Among Us ou d'un loup-garou de tierce lieu une des pépites de game design est le kill discret, mais celle que je trouvais la plus importante est le remplacement du tueur quand celui meurt. Cela permet de garder un chaos constant, et ça, dans un jeu de déduction sociale, c'est très important. Double bien n'est techniquement pas encore sorti, mais je vous le recommande fortement, car ce jeu risque de faire du bruit lors de sa sortie officielle. Mais cependant, retenez bien que... Dans l'espace, personne ne vous entendra crier.